Ça, c'est ce que vous connaissez du Melting Potage, c'était en 2015 pour la 12e édition. Le festival est né en 2003 et en plus de 10 ans, il s'est imposé comme un événement culturel et militant incontournable dans l'Ouest lyonnais. Tout a commencé à Turin, un petit village des Vallons du Lyonnais. Une bande de potes, lassée de voir de plus en plus de jeunes se laisser influencer par des discours racistes, décide de réagir en créant cet événement fédérateur et militant. À cette époque, peu de gens se souciaient des tags xénophobes, de la présence de groupuscules d'extrême droite sur le territoire, des chants nazis, des bras tendus et de la violence dans les balles. La réputation de certaines communes en était même sérieusement entachée, étiquetée de villages de fachos. Le festival se donne alors plusieurs objectifs. Premièrement, briser ces tabous. Deuxièmement, changer l'image des jeunes. Troisièmement, rassembler les gens autour des valeurs de citoyenneté et de tolérance. Cette petite bande de copains se tourne alors vers différentes institutions pour les aider à monter ce projet la MJC de Turin pour avoir un cadre juridique, la Communauté de communes des Vallons du Lyonnais qui intègre le festival dans son événement Intervalle d'Automne, mais aussi la mairie de Turin, SOS Racisme et bien d'autres. Progressivement, le festival prend de l'ampleur. Il accueille de plus en plus de publics, propose du théâtre, des concerts, des débats et des actions de sensibilisation aux problèmes de racisme et de discrimination. Les artistes qui défendent notre cause sont nombreux. Parallèlement au succès du festival, les élus et associations locales prennent conscience de la gravité de la radicalisation des jeunes et réagissent. Mais le festival dérange. Depuis ses débuts, les intimidations parfois violentes et les réactions d'hostilité sont régulières. Les exemples sont nombreux. Distribution de tracts anti-festival lors de la première édition, manifestation des jeunesses identitaires devant l'installation du festival en 2012 ou encore ce tag d'une très grande philosophie retrouvée sur la salle de l'événement en 2013. Ce qui pousse le festival à perdurer, c'est un symbole de tolérance dans le contexte actuel de repli identitaire et communautaire que nous vivons. Le festival Melting Potage, c'est un an de préparation, 100 bénévoles, 10 organisateurs, 47 000 euros de budget, deux scènes, environ 7 groupes et compagnies programmées, soit 60 artistes accueillis, entre 900 et 1200 festivaliers, 1500 affiches et 20 000 flyers imprimés sur papier recyclé avec de l'encre biodégradable, 120 festivaliers ramenés par nos deux navettes gratuites, 5 stands associatifs, 5 toilettes sèches, 5 mètres du rinoir, 450 saucisses artisanales locales, 1200 litres de bière artisanale, 700 litres d'urine, 100 barrières, 20 otiwaki, 40 de table, dépôt des cookies de surveillance, plus de 2 km de table, un Bref, même un petit festival comme le nôtre a besoin de moyens considérables. En plus, nous faisons le choix de garder un prix d'entrée entre 10 et 15 euros pour permettre l'accès au plus grand nombre. Ce qui n'est pas un choix toujours facile. Bon, revenons au début. La 12e édition du festival, le 5 septembre dernier, c'était cool. Une belle soirée avec des super groupes, des happenings antiracistes et pas mal de monde, vous étiez presque 1000 festivaliers. Malheureusement, ce nombre d'entrées ne nous a pas permis d'équilibrer notre budget. Du coup, financièrement, le bilan est un peu dur, et on a perdu pas mal d'argent. Ce qui complique la situation pour l'an prochain. En plus de ça, tout le monde le sait, depuis quelques années, il y a de moins en moins d'argent public. Les associations, les festivals et les structures culturelles font face à de nombreuses baisses de subventions. Nous n'y échappons pas, et ça met la tenue du festival en péril. Mais c'est pas grave, c'est un défi à relever, et il devient indispensable de nous remettre en question pour trouver un modèle économique différent. Ça passera par la baisse de certaines dépenses, la collaboration avec de nouveaux partenaires, mais également par votre soutien. C'est pourquoi nous lançons cette campagne de financement participatif, pour continuer de proposer un événement militant avec une programmation de qualité et le meilleur accueil possible pour vous. Toute l'équipe du Melting Potage vous remercie.